Salut plutôt, comment ça va aujourd'hui Moi ça très bien, c'est pour vous parler euh, de mon épilepsie, comment ça évolue euh, dans le temps. Alors moi, bah, les crises comme je vous avais dit, euh, que j'avais arrêté de vous parler, j'avais arrêté de faire des vidéos, je m'en excuse parce que je savais plus quoi faire en fait et je reprends aujourd'hui. Alors c'est pour vous dire que mon épée psy, maintenant je fais que des crises la nuit, c'est des, des crises de et en fait, euh, les crises des fois, on, on, on me dit que je pose des cris, et l'autre fois j'ai fait une crise, c'était quand c'était avant-hier, euh, dans mon lit, je me suis euh, en même temps tordu le bras dans le lit, parce que la couverture était enroulée contre euh, ma, ma main, alors je me suis tordu la main en, fond, en, faisant le mouf, ben, en faisant la crise en fait, et en fait, euh, voilà. Et aussi, c'est pour vous dire qu'en fait, euh, avec des éducateurs plus un foyer infâme qui euh, ont bien voulu me faire un essai en femme dans leurs appartements pour savoir si je suis pris là-bas pour euh, 2023, je dois faire un essai avant 2023 pour euh, savoir si je suis pris. Et après, bah, je pourrais vivre en appartement euh, avec de l'aide, c'est-à-dire euh, euh, Infirmières à domicile, euh, des accompagnements des fois qui viendraient me voir, euh, des personnes qui aident, aident les personnes handicapées. Euh, voilà. Mais pour moi, en fait, cette maladie n'est pas handicapante euh, la journée. Moi, c'est que la nuit. Mais en fait, la nuit, des fois, sens pas, je ne les sens pas. Euh, Avant-hier, je l'ai bien senti. Après, bah je l'ai senti parce que quand on a voulu me rasseoir et maman était enroulée dans le drap, Là, j'ai senti une douleur euh, qui faisait mal en fait. L'infirmière de après est passée... Non, c'est la vieuse qui m'a mis euh, de la crème et une bande, parce que ça me faisait super mal. Voilà. Alors, euh, j'espère que vous avez compris c'est quoi ma maladie que j'ai. Entre euh, Autrement, bah, je ferai... Euh, une vidéo après celle-ci euh, sur les jeux des Sims ou autre chose, je verrai. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé des super bonnes vacances euh, en famille. Euh, voilà, j si vous avez des questions à me poser euh, en privé, vous me posez en privé. Si vous voulez me parler euh, sur Insta, euh, je voilà, on mettez découra foufous, vous me trouvez. Si vous voulez faire autre chose, je sais pas, on va discuter plus longtemps, vous m'envoyez un message privé, on discute, et si vous voulez savoir plus de quoi cette maladie, vous me le dites. Euh, voilà, c'est tout pour moi. Aujourd'hui, je vous souhaite une, une bonne soirée, parce qu'on arrive bientôt en, en soirée. Une bonne soirée à vous, et j'espère que tout va bien pour vous. Allez, bye les potos, à plus